Hello ma Pixie Army, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo FAQ de retour de Walt Disney World Vous m'avez posé plein de questions donc je me suis dit que ça pourrait être pas mal de les regrouper Vous allez voir que les questions sont vraiment euh, assez similaires les unes aux autres Mais j'avais vraiment envie d'y répondre J'ai pas répondu à toutes les questions qui peuvent être organisation voyage Puisque pour ça vous avez toute une vidéo sur le sujet qui est dans le petit i J'ai un doute, soit par là, soit par là Et euh, je vais répondre du coup à toutes vos petites questions Merci à tous ceux qui ont joué le jeu et on est parti Du coup la première question que j'ai sélectionnée c'est celle de Margot qui me demande euh, est-ce que j'apprécie plus le voyage de 2018 que celui de 2016 Et effectivement c'est assez bien observé, c'est vrai que pour être très honnête avec vous j'ai largement préféré mon second séjour au premier, je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi mais euh, la première fois quand je suis partie j'avais beaucoup d'appréhension je pense que j'avais peur tout simplement de rater des choses etc j'avais très très mal à mon dos aussi je devais rentrer très régulièrement à l'hôtel pour me reposer tout ça ce que j'ai pas fait spécialement cette fois-ci alors que pourtant euh, mon état de santé n'était pas beaucoup mieux cette fois-ci j'avais vraiment que 7 jours donc il fallait vraiment que je profite à fond au taquet tout le temps et donc c'est vrai que j'ai vraiment carburé, carburé, carburé et au final, ça a vraiment été une bulle de bonheur pendant 7 jours et j'ai juste adoré y être. J'ai beaucoup aimé la première fois aussi, mais à choisir, vraiment, si je devais retenir un séjour, ce serait celui de 2018. Kian me demande quelle a été la principale différence entre mes deux séjours. Je pense que le fait d'y avoir déjà été m'a permis d'abord de cibler, de savoir ce que je voulais faire, ce que je voulais pas refaire. J'étais vachement plus précise dans ma tête et c'est vrai que... Bah, le fait de savoir que j'allais vous faire des vidéos m'a aussi poussé à m'organiser davantage sachant que de base je suis déjà une personne très organisée je pense que vous le savez un petit peu maintenant au niveau des restaurants mes expériences ont été complètement différentes pour les personnages ça a été à peu près la même chose pareil pour les attractions il y a quand même des choses qui ont changé en deux ans euh, à Walt Disney World je pense notamment aux euh, au spectacles et parades qui avaient changé donc ça c'était plutôt cool ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses il y a aussi autre chose qui a joué c'est le fait que cette année j'avais un quick service donc un dining plan qui était offert, normalement c'était un dining plan où j'avais juste les petits déj' et en fait je me suis aperçue que si je prenais des snacks ou que je mangeais à des fast food ça passait quand même donc du coup bah je m'en suis servi soit le midi soit le soir et ça m'a permis de faire pas mal d'économies. Christopher me demande les choses que je n'ai pas aimées en 2016 et que j'ai aimées en 2018, vous avez un petit peu pu le voir pendant les vlogs mais il y a certains de mes avis qui ont changé sur certaines attractions je pense notamment à Fantasmic, je pense que ça a été la plus grosse révélation pour moi vraiment, j'avais pas du tout aimé la première fois et pourtant la deuxième j'ai adoré je pense que comme je le disais précédemment dans mon vlog, ce que j'ai le plus aimé c'est le fait d'être placé tout devant donc j'ai pu m'apercevoir de tous les effets et c'est vrai que ça a énormément joué, je pense notamment au Muppets, euh, le Muppet Show euh, que j'avais pas plus apprécié que ça en 2016 où j'avais surtout vu le côté oh c'est vieillissant euh, c'est un peu raté tout ça là cette année c'était différent parce que j'ai vraiment compris les blagues, peut-être que mon niveau d'anglais a augmenté, je ne sais pas je pense que Small World j'ai détesté encore plus <rire> qu'en en 2016 ça m'a vraiment outré sur le coup les coups de cœur se sont confirmés en tout cas Noélie me demande quelles attractions j'ai faites en 2016 et pas en 2018 et inversement il y a toute la partie Nemo qui est à Epcot que j'ai pas faite cette année pour la simple et bonne raison que euh, vous l'avez sûrement vu dans mon vlog mais j'ai fait une crise de panique à Frozen parce que je supporte pas les descentes etc et que je me suis fait surprendre donc j'étais très mal après, j'ai juste fait figment juste après parce que bah, c'est une attraction phare à mes yeux et je suis rentrée direct après je me sentais pas du tout euh, de continuer à faire des attractions etc, j'étais complètement vidée émotionnellement, après j'ai pas spécialement de regret de pas l'avoir fait, l'attraction je ne me souviens plus comment elle s'appelle euh, qui était dans le pavillon chinois euh, à Hollywood studio qui a fermé ses portes donc je ne risquais pas de la faire j'ai pas fait Great Moments with Mr euh, Lincoln ni euh, le Carousel of Progress parce que je savais que c'était des attractions qui ne plaisaient pas des masses et que bah 6, 7 jours ça passe très très vite j'ai pas fait Blizzard Beach cette année parce que je l'avais fait en 2016 et que cette année je voulais faire Typhoon Lagoon pour pouvoir avoir les deux parcs, en 2018 que j'ai fait et que j'ai pas fait en 2016 par contre il y a l'attraction Frozen puisqu'elle n'avait pas ouvert à l'époque et que je ne referai plus hein, puisque bah j'étais complètement paniquée je regrette pas de l'avoir fait une fois ceci dit même si ça m'a mise très mal, ah il y a Space Ship Earth non plus que j'ai pas fait cette année et que j'avais fait en 2016 qui est donc l'attraction dans la boule avec Hélène de Généresse qui vous parle des différentes technologies. Très sincèrement, j'ai pas vraiment de regrets euh, sur les choses que j'aurais pas pu faire en 2018. J'aurais sûrement aimé revoir un peu plus les spectacles, peut-être passer un peu plus de temps à Epcot. J'aurais aimé rester plus longtemps quoi. Simply Self me demande quel a été mon meilleur moment du séjour. Il y en a eu énormément vraiment cette année. C'est difficile je pense de de faire un choix, je dirais que ça se joue entre le dîner avec l'imaginaire parce que c'était beaucoup d'émotions le fait d'avoir vu Happy Be Ever After en vrai, je ne connaissais pas ce spectacle nocturne, je ne voulais pas me faire spoiler je ne me fais jamais spoiler les spectacles des parcs Disney parce que je me dis que si un jour je vais dans les parcs je veux pas, je veux avoir la surprise d'un un oeil neuf le fait de, de le voir en vrai ça a été absolument magique, j'ai ressenti plein d'émotions et c'était fou et sinon il y a eu ma rencontre personnage avec Fée Clochette qui est dans ma vidéo des personnages Disney et c'était fou, c'était génial Meryn me pose une question que je trouve extrêmement intéressante qui est le meilleur moment pour séjourner sur les parcs entre du coup les deux périodes que j'ai testées. je me suis dit que ce serait également l'occasion de vous parler des erreurs que j'ai faites euh, sur ce séjour je pense que ça peut vous apporter d'avoir mon expérience pour moi je pense que la meilleure période pour séjourner ces c'est la première période que j'ai faite qui était en février il faut savoir qu'il faut vraiment faire attention en février que ça tombe pas sur euh, la période Spring Break donc début mars tout ça et il faut savoir également que le temps est assez aléatoire sur cette période ça peut être du tout ou rien moi j'avais eu beaucoup de chance quand j'y avais été en 2016 mais ça peut pas être le cas de toutes les années de base la période que j'ai choisie la période d'avril est l'une des périodes les plus calmes et des plus creuses sur le parc Walt Disney World le truc c'est que j'ai réservé mon voyage très à l'avance je vous en ai parlé assez tard mais au final ça faisait déjà plus d'un an que ça se préparait et en fait ils ont annoncé le Star Wars marathon <rire> entre les deux et en fait euh, le week-end Star Wars a apporté grave du monde et du coup c'était assez blindé en fait sur la période où j'y étais et j'étais un peu dégueu. Et du coup il y a eu pas mal de petites erreurs que j'ai faites comme ça que je regrette un petit peu. Je pense par exemple au fait que je me suis pas assez précipitée pour, pour ma chambre donc je crois que je l'avais prise en juillet 2017. En juillet 2017 les chambres standards étaient déjà prises alors qu'en fait au final si j'avais pris euh, genre 3 ou 4 jours avant il y avait des chambres normales et donc du coup j'ai payé une chambre supérieure alors que j'étais toute seule et je crois que j'ai perdu 200 euros dans l'affaire. Je pense aussi que le quick service, s'il peut vous être offert, il faut vraiment vous calculer mais ça peut vraiment valoir le coup. Euh, il faut savoir que les pourboires ne sont pas compris dedans mais sinon honnêtement c'est vraiment très intéressant. Je vous conseille vraiment en tout cas de vérifier les crottes calendar comme quoi il faut s'y prendre à l'avance mais quand même pas trop trop parce qu'on peut se retrouver avec une mauvaise surprise comme la mienne et ça m'a un petit peu... Un petit peu frustré les restaurants également euh, vraiment prenez les à 180 jours tout pile et renseignez vous s'il vous plaît renseignez vous sur tous les restaurants que vous voulez faire moi je voulais faire le restaurant Oana euh, en petit déjeuner parce qu'il y avait Lilo et Lilo, c'est un personnage que j'ai très envie de rencontrer depuis très longtemps. Et le truc, c'est que j'ai découvert ça, euh, je crois, 160 jours avant mon départ, 150. Et c'est l'un des restaurants les plus blindés de Walt Disney World. Donc du coup, rien du tout, ma petite Pixie. Euh, j'ai pu lui dire au revoir à ce restaurant-là. J'ai réussi à boire bien à Guest, etc. Puisque je les avais pris à 180 jours pile. Mais vraiment, quand je vous dis, il faut prendre à 180, vraiment, vraiment. Ah oui, autre chose, dernière petite astuce, si vous avez un dining plan... Euh, ne vous faites pas avoir comme moi, il y avait une fois où j'avais très faim et donc du coup j'avais tout pris en double et en fait ils m'ont compté <rire> comme si j'étais deux personnes alors que j'étais juste une, j'avais juste très faim voilà, donc sachez-le, vous n'avez le droit qu'à trois snacks sur un dining plan quick service, donc c'est à dire euh, trois petites choses, donc je sais pas, un sandwich un dessert et une eau, euh, ne prenez pas genre quatre trucs sinon c'est deux tickets qui vous sont pris au lieu d'un seul et c'est un petit peu embêtant Séverine m'a demandé euh, quels étaient mes restaurants préférés, snacks et services à table, donc vous allez voir dans la vidéo restaurant ce que j'ai pu tester mais très honnêtement euh, Si je devais vous recommander De bons rapports qualité prix Moi j'ai eu un énorme coup de cœur pour le Tony's restaurant Qui se trouve sur Main Street Il est sur réservation mais vraiment je le trouve très très bon euh, La thématisation est ouf et tout Et franchement j'ai adoré J'ai également adoré le 50's Prime Time à Hollywood Studios S'il y a un restaurant que je peux vous recommander là-bas c'est celui-là Je vous en dis pas plus je vous laisserai découvrir ça dans ma vidéo restaurant Mais il est incroyable ce resto Vraiment la thématisation Le jeu des cast members il est fou Après il faut vérifier que euh, niveau cartes les choses qu'ils proposent vous plaisent parce que c'est quand même de la nourriture assez particulière aussi au Hollywood Studio, vous avez le Sci-Fi Dinner que j'avais testé en 2016 et qui est parfait si vous voyagez seul à Epcot j'ai rien testé mais je trouve que c'est plutôt pas mal de prendre un petit truc dans chaque pavillon je déconseille par contre fortement le pavillon français déjà les cases sont extrêmement désagréables pour les deux fois où j'y étais et au niveau de la nourriture euh, c'est pas terrible hein, quand on compare avec chez nous et Animal Kingdom honnêtement euh... Le restaurant que j'ai testé, le Tuscar House, je ne l'ai pas trouvé fou. Là, j'en ai pas fait cette année, mais vous avez quand même pas mal de snacks. Il y a Bia Orges, qui est juste euh, tuerie et que là aussi, je ne peux que vous recommander, mais je pense que la majorité des gens le savent. Mes snacks préférés, ça reste le Mickey brezel ma vie. J'aime beaucoup les glaces à Walt Disney World qui sont plutôt bonnes. Euh, et sinon, ma grosse découverte, la grosse révélation de cette année, ça a été euh, les hot dogs qui sont hyper long, qui coûte à peu près 12$ dollars mais qui vous calme et totalement quoi les fast pass les plus utiles, les persos ou spectacles qui valent le coup, les fast pass les plus utiles pour moi ça reste ceux euh, des attractions les plus populaires, bon là je pense que je vous apprends rien mais genre Blanchet, c'est les 7 nains euh, toutes celles qui concernent Avatar foncé, Toy Story Mania euh, je sais pas s'il y en a pour Toy Story Land du coup mais euh, si vous pouvez, prenez aussi parce que les temps d'attente là-bas, euh, non merci niveau spectacle, pour moi je pense que ça vaut le coup ainsi que pour certains personnages qui ont quand même du monde, je pense que pour Mickey, fait clochette, pas du tout mais par exemple pour euh, le pavillon des princesses si vous voulez les faire, oui je crois que Anna et Elsa euh, à Epcot doivent aussi avoir des face-pass pour les face-pass les plus utiles en spectacle euh, principalement fantasmique. moi j'avais aussi utilisé pour Animal Kingdom j'ai pas trouvé ça aussi important, mais fantasmiques, Vous êtes bien placé, vous pouvez vous précipiter, c'est vraiment le top. Et enfin, dernière question que vous êtes très nombreux à me poser. Euh, je pense notamment à Séverine et Laetitia, ce serait de savoir si un retour à Walt Disney World est prévu, puisque maintenant que vous m'avez vu y aller deux fois, vous vous demandez si j'y retournerai ou pas du tout. Alors si vous avez vu ma vidéo à Castaway Cay, vous le savez, mon prochain parc, c'est Tokyo Disneyland, puisque j'irai fin octobre, début novembre là-bas. Pour être très honnête avec vous, à l'heure actuelle, j'envisage pas de retourner à Walt Disney World dans les prochaines années, je pense pas avant minimum 5 bonnes années, tout simplement parce que j'aimerais terminer mon tour du monde des parcs Disney, et si je dois privilégier un parc euh, que j'ai déjà fait ce sera euh, sans aucun doute le parc californien je pense que Walt Disney World j'ai très envie d'y retourner c'était magique mais il faut que je laisse la place à d'autres choses ça coûte beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'économie, beaucoup de travail et je pense que du coup c'est pas la priorité mais quand même c'est prévu à un moment dans ma vie j'y retournerai mais pas tout de suite J'aimerais beaucoup faire Olani, euh, j'aimerais faire les deux parcs chinois, j'avoue que j'ai pas méga envie d'y aller mais j'ai quand même envie de le faire boucler la boucle et c'est vrai qu'en ce moment j'ai très très envie de retourner à Disneyland Resort en Californie donc euh, à voir, à voir à faire à suivre. Voilà ma pixie amie pour cette vidéo FAQ, n'hésitez pas si vous avez vous aussi des questions à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir s'il y a des choses auxquelles j'ai pas répondu n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air si ce format de vidéo vous plaît et si vous avez hâte de revoir des nouvelles vidéos sur les parcs Disney que ce soit Walt Disney World ou Tokyo Disneyland n'hésitez pas à me dire à Tokyo Disneyland quel genre de vidéo vous aimeriez voir à part bien évidemment les vlogs, que je puisse préparer mon emploi du temps, mon planning, tout ça n'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce en l'air et en vous abonnant ça fait toujours plaisir, n'hésitez pas également à partager partagez la vidéo si elle vous a plu, et en attendant la prochaine vidéo, ma pixie army, prenez soin de vous, je vous aime plus que tout Bisous bisous bisous Et n'oubliez pas qu'aux 15 000 abonnés, je vous parle des voyages Disney seul, et j'ai hâte de vous en parler, parce que vous êtes trop nombreux à me poser des questions sur le sujet.